Petite escale à Marie-Galante avec France-Lise dans la catégorie agriculteur qui défend le projet Poids d'Ivoire et le Maïs qui consiste à mettre en place une unité de maraîchage et d'agro-transformation avec deux produits phares, le poids d'Angole et le maïs. Madame Soussaint france habitant sur le territoire de Gambon, plus précisément à la section Bonnette. Cela fait six mois que je suis ici et j'ai commencé euh, par mettre en place euh, des haricots pour pouvoir porter de l'azote au sol et par la suite continuer pour faire une rotation de culture. Mon projet, c'est de mettre en place une conserverie autour du poids d'Angole. Et nous connaissons co quelles sont les vertus du poids d'Angole et associé au maïs. Donc, par le passé, Marie Gant était le plus gros producteur de Guadeloupe en poids d'Angole. Et moi, je veux mettre en place euh, déjà le poids d'Angole, mais aussi avec d'autres variétés qui sont en voie de disparition, telles que le poids beaucoup sourd, le coco rosé, les poids roses, euh, les... Et les trois yeux noirs qu'on connaît et qui est en voie de disparition. Donc, je veux mettre cela en place pour pouvoir conserver cela parce que c'est le patrimoine de Marie Galante. À travers ce concours, à une start-up, je voudrais avoir un, un appui. Euh, des conseils, avoir aussi, euh, je sais qu'au niveau des aides, ils peuvent aider aussi, donc avoir une aide pour pouvoir m'aider à mettre en place mon projet, une conserverie euh, pour pouvoir mettre en valeur le poids d'Angole ici à Marie-Galante. Je souhaiterais remercier la région Guadeloupe premièrement euh, pour son soutien, mais aussi euh, la Chambre d'Agriculture, pour pouvoir aider les agriculteurs à se mettre en place, mais aussi le réseau rural Guadeloupe, Madame Cathy Pierre qui m'avait envoyé le lien pour m'inscrire pour ce concours et aussi l'INRAE qui est très important aussi pour pouvoir aider les agriculteurs à trouver des, des, des choses innovantes pour pouvoir faire avancer l'agriculture en Guadeloupe.